Vous viendrez me voir dans mon bureau. Alors Alors quoi Qu'est-ce qu'il t'a dit Rien. Comment rien Tout s'est très bien passé. Le directeur ne t'a rien dit Je lui ai expliqué que je voulais aller vite. Et alors Alors il m'a dit qu'il trouvait que je faisais bien mon travail. Ah bon Oui. Et il m'a augmenté. Ah Oui. Je vais gagner deux fois plus. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Ah, Françoise. Je voulais vous voir. Voulez-vous entrer un instant dans mon bureau Essayez-vous. Je suis très content de votre travail. Merci, Monsieur. Vous allez continuer votre stage dans notre service de gestion. Merci monsieur. C'est normal puisque vous faites aussi une école de gestion. Oui. Je commence quand Dès demain. Le lendemain. Vous allez travailler avec madame Leconte. Françoise est notre stagiaire. Bonjour, Françoise. Bonjour, madame. Je vous laisse. Au revoir. Au revoir, monsieur le directeur. Bien, je vais vous expliquer votre travail. Merci, madame. Vous ne devez jamais partir sans avoir envoyé le courrier. Vous ne devez jamais partir sans avoir classé le dossier arrivé. Si je suis absente, vous devez répondre au téléphone. Avez-vous compris? Oui, madame. Répétez ce que je vous ai dit. Je ne dois jamais partir sans avoir envoyé le courrier. Et aussi, ne jamais partir sans avoir classé le dossier arrivé. Si vous êtes absente, je dois répondre au téléphone. Très bien. C'est pour vous, monsieur Nicolas. Qui est monsieur Nicolas Celui qui vous a téléphoné ce matin à propos des réservations pour la semaine prochaine. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt Je vous avais dit de me le rappeler. J'y ai pensé, mais... C'est bon, passez-le-moi. Monsieur Nicolas, ne quittez pas, je vous passe, madame le comte. Allô Un peu de glace? Je ne sais pas. Vous devriez en prendre un peu. C'est meilleur frais. Où allez-vous? La journée est terminée. Je m'en vais. Je vous avais dit de ne jamais partir sans avoir rangé. Excusez-moi, madame. Je veux ne plus jamais avoir à vous le dire. Vincent, vous avez pensé à la réception de demain Oui, monsieur le directeur, j'y ai pensé. N'oubliez pas de préparer les verres. Il est possible que l'on commence plus tôt. Oui, monsieur le directeur. Vous allez remettre la, la paye aux stagiaires. Bien, monsieur. Madame le comte, Vincent, est-ce qu'on lui a retiré le prix de la vaisselle cassée Je crois que l'on a oublié. Vous J'avais dit de le faire. Il n'a pas fait exprès. C'était pour nous faire rire. Je me demande si, pour faire rire, on doit casser la vaisselle. 30 verres cassés à 50 francs de verre, ça fait 1500 francs. 10 assiettes à 100 francs, ça fait 1000 francs, soit 2500 francs en tout. Tant pis pour lui, ça lui apprend à être sérieux dans le travail. Je retire 2500 francs de son salaire. Je vous apporte vos feuilles de salaire. Vous devriez vérifier. Il est possible que je me sois trompée. Tu devrais vérifier à propos de ton augmentation. Il y a dû avoir une erreur. Tu devrais réclamer. Ça va Non. Vous êtes de mauvaise humeur Non. Ai-je fait quelque chose de mal Non, mais aujourd'hui, nous apprenons la négation. C'est pourquoi je dis non. Où allez-vous La journée est terminée. Je m'en vais. Je vous avais dit de ne jamais partir sans avoir rangé. Excusez-moi, madame. Je veux ne plus jamais avoir à vous le dire. Vous avez compris? Non, je n'ai pas compris. Françoise ne doit pas partir sans avoir fini son travail. Elle ne doit pas désobéir. Elle ne doit pas oublier de ranger son bureau. Vous avez compris? Oui. Moi, je ne pars jamais sans avoir rangé mon bureau. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Comment rien? Tout s'est très bien passé. Le directeur ne t'a rien dit? Qu'est-ce que vous dites? Rien. Quoi? Je ne dis rien. Bon, elle n'a rien dit. Elle ne doit pas partir sans avoir fini son travail. Vous ne devez jamais partir sans avoir rangé votre bureau. Je ne veux plus avoir à vous le dire. Il ne dit rien. Il n'a rien dit. J'ai soif. Vous avez de l'eau ou un jus de fruits Non, je n'ai rien. Je vous avais dit d'apporter des boissons. Je ne veux plus jamais avoir à vous le dire. Vous faites très bien votre travail. Il m'a dit que je faisais très bien mon travail. Vous êtes une très bonne secrétaire. Il m'a dit que j'étais une très bonne secrétaire. Vous savez rédiger une lettre. Il m'a dit que je savais rédiger une lettre. Qu'est-ce qu'il faut pour être secrétaire Un bureau, du papier, des crayons, des gommes, des stylos, une machine à écrire, des classeurs, un annuaire et même un ordinateur. Et attention, vous avez toujours besoin d'un dictionnaire. C'est terminé. Je peux m'en aller? Que doit faire une secrétaire? Elle doit tout ranger.